Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les Boss Ladies Show. Je suis le pasteur Grasse et nous sommes sur Évangile TV. Aujourd'hui, la jeune femme que je reçois est une femme de foi, une femme de prière qui a découvert au travers de sa relation avec Dieu la possibilité d'entrer pleinement dans sa destinée et de trouver ce à quoi elle est réellement appelée. Nous allons recevoir tout à l'heure Marisa Ferté. Les Boss Ladies Show Ça fait plaisir de te retrouver. Merci, ben, dans une nouvelle émission. Marisa, on sait que tu es beaucoup de choses à la fois parce que, ben voilà, les émissions maintenant, tu es habituée, hein, je crois. Hein, parce que tu fais plein, plein d'émissions sur Évangile TV. Euh, on te voit sur Push Me Up. Je ne sais pas si on t'a déjà vu sur Fresh. Non. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être que je suis en train de semer une idée dans la tête de quelqu'un. <rire> voilà, on t'a vu sur « Push Me oui, Up oui. », voilà, euh, on t'a vu sur « À nous, les studios ». Oui, aussi. Voilà, « À nous, ouais, les studios ». Partage ton histoire. Partage ton histoire et tu as partagé ton histoire. Oui. Amen. Et aujourd'hui, on te voit sur les Boss Lady Show. On peut se poser peut-être des questions, mais moi, si je t'ai invité sur les Boss Lady Show, c'est parce que tu es une Boss Lady. Amen. Voilà. Et les gens ne le savent peut-être <rire> pas. Moi, j'aimerais vraiment correctement te présenter. En tout cas, ce qu'on ce, ce qu sait généralement de toi, c'est que tu es chantre euh, tu es soprano. Euh, on sait quoi d'autre. Euh, voilà. On sait que tu as un vélo, euh, vélo trottinette. Comment il s'appelle C'est quoi ce, ce truc C'est un vélo. Une trottinette, une moto, je sais pas ce que c'est, une piri On va dire une moto. Une moto. <rire> voilà, elle arrive en moto au travail. Hein, c'est vraiment bien. En tout cas, euh, voilà ce qu'on sait de toi. Mais il y a aussi autre chose, c'est que euh, tu es aujourd'hui maquilleuse, tu es prothésiste angulaire et tu es maquilleuse. Et d'ailleurs, euh, si je suis jolie aujourd'hui, euh, voilà, c'est un peu grâce à toi, voilà, parce que tu travailles dans les studios d'évangile TV. Et, et, et si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais tellement que tu partages en fait ce parcours-là, euh, ce parcours qui est assez particulier parce que apparemment c'est au travers de ta foi que tu t'es retrouvée à être maquilleuse. Comment ça se fait Ah, euh, waouh <rire> On a combien de temps pour parler de tout ça en fait, que... Vas-y, vas-y, parle, parle. <rire> S'il si faut, si faut, tu reviendras à une deuxième, troisième, quatrième, oui, cinquième maman. émission, on ne va pas se lasser. <rire> Alors, euh, ben, je dirais que au fur et à mesure euh, de ma marche vraiment chrétienne avec le Seigneur, j'ai appris euh, à me découvrir. Mmh. J'ai appris en fait à, à me voir. Euh, Autrement, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, ceux qui peut-être ont suivi certaines émissions, bah, je n'étais pas femme. J'étais garçon manqué. C'est ce que tu racontes souvent que tu étais <rire> garçon manqué. Garçon mais bon, manqué. bon moi, j'ai du mal à croire que non. un jour, Marisa était un garçon manqué. Je sais pas c'est quoi cette information. Mais non, je suis vraiment, sûre que c'est difficile à croire. Je n'étais même pas garçon manqué. J'étais garçon. Hey au point où euh, c'est pas <rire> possible de la féminité et moi c'était pas possible ah wow ouais. mm -hmm. vraiment et euh, voilà donc après euh, ben j'ai avancé avec Dieu mm -hmm. et Dieu a m'a tra travaillé Dû à ma restauré mmh. sur certains points de ma vie. Mmh. Euh, il m'a donné plus de confiance en moi. J'ai appris en fait à me développer, à voir en fait ce qu'il avait mis au-dedans au de moi, en fait, mmh. comme talent, comme don. Mmh. Et euh, bien sûr, on, a, on continue hein, à, à se découvrir. Mais, euh, mais en tout cas, la, la base de base, comme mmh. j'aime bien dire, parce que moi, je ne me vois pas rester là. Amen. Je me vois vraiment aller loin. J'ai beaucoup de projets en tête. Eh ben, on aime ça ici. <rire> j'ai vraiment beaucoup de projets en tête, mais euh, concrètement, comment j'ai su euh, Oui, c'est voilà, ça. En comment j'ai Alors, bon, ben, je, je veux parler de toi. <rire> Je veux parler de toi parce que, oui, grâce, grâce j'ai envie de dire c'est ma mère. <rire> je veux dire ça, je sais pas. Amen, gloire à Dieu. C'est de, de, de mes mères. Et voilà, et en fait, c'est vraiment à travers toi, hein, tu as eu cette parole, cette image, cette vision de oui, moi, en fait, euh, vraiment être épanouie. Et c'est vraiment mmh. ce que j'ai retenu parce que tu as dit euh, que tu me voyais épanoui en mmh. fait dans le dans ce que j'allais faire finalement mmh. parce que je ne faisais pas encore mmh. mais euh, voilà et tu me voyais vraiment en fait euh, avec euh, des grosses caisses euh, mmh. qui mmh. voilà qui peuvent contenir vraiment des, du maquillage ou mmh. des ongles mmh. mais en tout cas c'était vraiment cet univers là et je me suis dit d'accord Seigneur je me base sur cette parole waouh et je fonce parce que je n'avais vraiment, mais je ne savais pas quoi faire de ma vie. Mais oui. Et mais oui. vraiment faut, le faut, domaine. Faut, faut, faut préciser que en fait tu étais dans tu étais dans une phase mmh. pendant un long moment oui. où par exemple tu commençais une formation, où tu t'arrêtais, mmh. c'était pas ce qui te correspondait, oui. tu n'y arrivais pas. Tu, tu entrais dans une autre formation. Parfois, tu avais du travail aussi, oui. parce que je me rappelle, tu as travaillé en parapharmacie oui, il, il, il y a quelques années. Hein. Oui. Parfois, tu avais du travail, mais finalement, pas, voilà, tu ne te sentais oui. pas épanoui et, et en fait, tu ne trouvais, tu trouvais clairement pas ta place. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et, et ça, là, ne pas trouver sa place, mais oui. ça, ça dure depuis mon enfance, en fait. Wow. Et, euh, et je me suis dit, mais à quel moment en fait, mes yeux vont s'ouvrir pour me dire, mm. voilà, là, c'est ta voix. Mm. Et c'est vraiment avec Dieu, en fait. Et je bénis le Seigneur vraiment euh, ben, pour ta vie, parce que tu Amen. as été aussi ce canal-là qui m'a mm. permis, en fait, d'entrer finalement mm. dans mm. ce que Dieu, en fait, veut pour ma vie. Mm. Parce que, comme je le dis, il a d'autres plans encore plus grands, mais vraiment, c'est un début, j'appelle ça vraiment début. Et euh, vraiment, je suis entrée dedans par la foi. Et euh, j'ai dit Seigneur, de toute façon, c'est toi. Et bizarrement, quand tu m'avais dit cette parole, mais j'ai eu un flashback. Mais mmh. juste oui, vrai, sont tu me l'as dit, oui, oui, oui. Et mmh. Dieu m'a rappelé que je faisais déjà les ongles mmh. pour me faire de l'argent en fait mmh. à l'école. Waouh. Wow. Oui, oui, au lycée. Waouh. J'étais en première terminale mmh. et je me revois en fait faire les ongles et là, l'onction est vraiment descendue sur moi mmh. et je me suis dit ok Seigneur, j'y vais. Waouh, waouh, waouh. Wow. Après cette parole, je ne sais pas comment, le lendemain, je me réveille, j'ouvre mon téléphone, je vois des mails, oui. école, prothésiste angulaire, par-ci, par-là, par je me dis mais j'ai cliqué sur rien, faut j'ai même pas chercher. C'est venu à moi parce que j'avais dit Seigneur, mais si c'est toi. Euh, L'école, l'argent, 6 000, euh, 10 000 euros, je sais pas où est-ce que je vais trouver ça, en fait. Et là, je tombe sur euh, une école, une c'était école, bah, même pas quelques euros, euh, pour mmh. 4 mois, et après le reste, euh, je pouvais faire la formation pendant une année, euh, travailler là-dessus, et euh, je me suis dit, wow, ok, bah, j'y vais, je l'ai fait. Ici, mais, voilà. mais en fait, ce qui est incroyable, et, et je pense aussi, c'est vraiment ce que j'aimerais mmh. que les gens retiennent en fait dans cette émission. Euh, ce qui est incroyable, c'est que en fait, Dieu t'a vraiment guidé, t'a dirigé, mmh. et c'était parfois, enfin, c'était au moment le plus sombre, hein, parce que je me rappelle, tu étais découragé, tu oui. étais déprimé. En fait, vraiment, cette histoire-là de Marisa, on vous la raconte aussi parce que euh, je sais qu'il y a des gens mmh. qui nous regardent. Qui passent par là et qui savent pas forcément dans quelle direction aller, mmh. quoi faire, vers qui se tourner et il faut qu'ils se rendent compte que mmh. tu peux te tourner vers Dieu et Dieu peut te révéler finalement Amen. les plans, les projets en fait qu'il a mis en toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était dans un moment très assez sombre en fait de ta vie, un moment où tu étais totalement découragé, mmh. totalement abattu. Euh, je me rappelle d'une réunion qu'on avait faite avec les Boss et où, où tu pleurais, euh, où tu pleurais, mmh. où tu disais que bah, voilà, euh, tu n'avais pas de diplôme, etc. etc. Mmh. Et, euh, et si si, si, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait à une personne qui, voilà, euh, je n'ai pas de diplôme et, et, et j'ai l'impression que j'ai zéro opportunité en fait Alors, euh... Depuis ma jeunesse, je me suis toujours dit on n'a pas besoin de diplôme pour faire ce qu'on aime. <rire> C'est bizarre, hein? je me suis toujours dit euh, on n'a pas forcément besoin de diplôme parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des diplômes mais qui ne sont pas compétents, mmh. Tandis qu'il y en a, a d'autres qui n'ont pas de diplôme mais qui sont excellents dans leur travail. Mmh. Donc en fait, je me suis basée sur « Seigneur, tu peux permettre en fait, une opportunité. Tu peux faire en sorte en fait, que ben, peut-être l'employeur ils ne se basent pas forcément sur un diplôme, mais qu'ils se disent « bon, je ne sais pas pourquoi, j'aspirais à te donner ce poste. Mmh. » Ou « je ne sais pas, mais c'est bizarre, tu tête, me quelque chose, je veux t'ouvrir cette porte. » Il suffit juste, en fait, de faire confiance à Dieu et surtout de le laisser, en fait, parce que souvent, oh. il ne faut pas se mentir, on a toujours tendance à vouloir faire par mmh. nos propres forces mmh. et ne pas compter sur Dieu, même dans le domaine euh, du travail. Mmh. Alors que quand on donne notre vie à Christ, ben, c'est l'ensemble, c'est notre entièreté, c'est notre amen. entièreté et ce n'est pas juste une partie. Mm. Donc je me suis dit Seigneur, cette cette euh, partie de ma vie, le domaine professionnel, vraiment prends-le parce que c'est vrai j'avais une emprise. Le fait que je sois toujours dans la confusion en mm. me disant mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire parce que je ne comptais pas sur Dieu, je ne voulais pas wow. entendre, mm. alors que je il m'emmenait déjà dans cette direction. Mmh. Je faisais des choses, mais je n'étais pas alerte. Mmh. Waouh, waouh, waouh Je faisais <rire> des choses, mais je n'étais pas alerte. Et Donc euh... Ça, c'est puissant, oui. en fait. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui, font, qui ont des dons, qui ont mmh. des talents, qui font des choses, et ils se demandent encore, mais finalement, quelle est la chose qui va me rendre riche mmh. Quelle est cette chose dans laquelle je vais pouvoir m'investir Peut-être que tu fais des choses, tu as juste besoin d'être alerte, mmh. en fait. C'est ça, ouais. c'est ça. Et, euh, et effectivement, le fait que tu dises que j'étais au plus bas, mais c'est vraiment dans les temps comme ça que le Seigneur aime bien agir. C'est quand vrai. tu n'as rien, quand tu es au plus bas. Là, il te dit, bon, maintenant, tu vas m'écouter. Mmh. Et là, j'ai fait confiance à lui, j'ai écouté. Donc, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un euh, qui passe par ces, ces temps aussi difficiles, qui ne savent pas, vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Mais euh, il suffit simplement, en fait, de laisser, d'écouter mmh. et obéir. C'est mmh. vraiment ce que j'aimerais dire laisser écouter et obéir mmh. parce que euh, il faut en fait avoir ce ce j'ai envie de dire ce cœur là d'écoute parce que on n'écoute pas souvent j'ai remarqué aussi mmh. quand on est Envahi par des choses, mmh, que ce soit les, les situations, vrai. que ce soit en fait ce, ce qu'on la chair nous dit de vouloir faire ou les désirs qu'on pense que voilà, c'est nos désirs ou c'est les désirs de Dieu. Mais il faut apprendre à écouter. Parce que la Bible dit, et c'est je, je, je sais que c'est en rapport aussi avec euh, les brebis du Seigneur et tout, mmh. mais en fait, la Bible nous dit bien aussi que... Euh, celui qui, en fait, mes brebis reconnaissent ma voix. Mmh. Et pose-toi la question de, est-ce que je reconnais en fait mmh. la voix de Dieu derrière mmh. chaque domaine de ma vie C'est ça. Parce que le diable, il rôde. Et souvent, il met la confusion ou euh, le doute euh, dans, des fois dans les choses de Dieu, alors que Dieu nous demande bien de faire telle chose. Mais on a ce doute-là. Donc, il faut vraiment aussi être, euh, j'ai envie de dire, avoir cette perspicacité aussi mm -hmm. prophétique ou dans l'écoute de la voix de Dieu ou même dans l'acuité, dans la parole de Dieu. Amen. Et, euh, c'était quoi ta question? Parce que c'est vrai que je parle en tout. Mais non, mais là, c'était bon. Mais... Là, là, on était bon. Là, on était bon. Mais et voilà. et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu as parlé oui. d'écoute, tu as parlé de laisser, mm. euh, d'écouter et d'obéir. Mm. Je pense que là, euh, c'est une bonne triologie. Ça, mm. laisser, moi, je vois s'abandonner, en fait. Oui. S'abandonner, arrêter de lutter, arrêter voilà. de résister, arrêter parfois de même retenir, en fait, ses mm. propres aspirations. Mm. Donc, laisser, écouter, et obéir. Et en fait, Marisa, c'est exactement ce que tu as fait, parce que mm. euh, pour que les gens comprennent, que je remette un peu les gens dans, dans le contexte, euh, lorsque tu étais au plus bas et que tu cherchais ta direction et autres, euh, tu étais en fait dans la communauté des Boss Ladies mm. et j'avais l'habitude en fait de prier pour chacune de vous le soir et tout. Et, euh, et donc, un matin, j'ai eu, un matin, j'ai eu cette vision où je t'ai vu, comme tu disais tout oui. à l'heure, j'ai vu une grosse mallette, enfin les grosses mallettes de, de maquilleuse, prothésiste angulaire, là, les, les, les grandes mallettes mm -hmm. avec lesquelles elle, elle se balade. Et je voyais une Marisa épanouie. Et au, franchement, à ce moment-là, je n'avais aucun indice qui pouvait me montrer que en fait, ça allait être un métier que tu allais exercer aujourd'hui. Oui. Et je me souviens que Ai, moi personnellement déjà j'ai obéi mmh. en te donnant cette parole, parole oui. et en plus je te l'ai donnée en public devant toutes les autres filles <rire> en te donnant cette parole en fait j'ai juste oui. obéi parce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert mes yeux j'ai mmh. ressenti un empressement et je me suis dit Seigneur ça ouais. fait tellement longtemps qu'elle cherche mmh. en fait et voilà la vision que j'ai la vision était trop claire mmh. et je t'ai donné cette parole et là où j'ai béni le Seigneur c'est que en fait tu, tu as tu as pris la parole quoi tu as catalamba la tu l'as tu l'as arraché pour toi <rire> Tu l'as vraiment arraché et tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé à recevoir des emails parce que tu t'es dit, il faut que je fasse une école oui. du coup. Mm. Et tu as commencé à chercher des écoles, mais tu as commencé à recevoir des emails mails rapidement. En fait, ce que moi, je veux dire aux gens, c'est que derrière une parole prophétique, mm. il y a souvent des opportunités que le Seigneur crée. Amen. Et c'est pour Amen. ça qu'il faut, euh, voilà, qu'il faut euh, obéir. Bon, maintenant, tu es maquilleuse, tout ça. Voilà, tu as fait ta formation, tu es maquilleuse, mm. etc. Est-ce que tu es épanouie Je suis épanouie. Eh, ça nous plaît, et ça. Vraiment, j'ai vraiment réalisé en fait, que euh, faire du bien aux autres, c'est ce qui me correspond. Wow. Vraiment. Mm -hmm. hein. Et quand je regarde même dans ma, ma personnalité, mm -hmm. quand je regarde euh, dans ce que j'aime et tout, bah, en fait, c'est vraiment tourné vers l'autre. Mm. Et euh, franchement, je me rappellerai toujours de ça, où quand je faisais même les ongles, je pensais à toi, je me disais, mais en fait, je suis vraiment épanouie. <rire> Wow. Je suis en train de le faire, mais je suis tellement dans la joie, je, je me sens bien. Wow. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, pourquoi j'ai attendu, pourquoi je n'ai pas écouté au début, pourquoi j'étais si… Euh... Pourquoi ça a pris autant oui. de temps <rire> Ah là là Pourquoi vraiment, euh, j'ai envie de dire, le conduit, la connexion avec Dieu, je rien en fait <rire> La connexion était bloquée, était bouchée vraiment, oh, vraiment. oh là là Mais, mais euh... la, la Bible nous dit aussi que, voilà, euh, mmh. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une mmh. autre. Mmh. Et peut-être que quelqu'un nous regarde a juste besoin d'un canal, en fait. Mmh. Finalement, moi, je n'étais qu'un qu canal. Oui. Ce n'étaient pas des paroles qui venaient de mmh. moi, je n'étais qu'un canal. Et peut-être que quelqu'un, en fait, a besoin d'un canal. Et vraiment, si vous rencontrez ce canal, ne le méprisez pas, mmh. ne le négligez pas. Et, et c'est tellement puissant comment tu as réussi à à te saisir de cette parole. Mmh. Vraiment, je bénis le Seigneur que tu sois épanouie parce qu'on mmh. ben, peut, on, on peut te voir, hein, on te voit tous les jours. Hein, on voit mmh. une Marisa épanouie, ça n'a plus rien à voir avant. Oui, avant, Marisa était déprimée, oui. souvent. <rire> ah là là. Donc, oui. euh, en tout cas, moi, je suis très contente que tu aies découvert euh, ben, ça de toi, en fait. Et euh, j'aimerais te poser la question oui. aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres aspirations Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. <rire> <rire> Elle a dit oui, oui, oui, oui, mais je ne vous dirai rien, c'est un secret. Bon, je peux vous donner peut-être une aspiration. Je dirais euh, créer des produits de beauté. Oh, waouh Ouais. Waouh, voilà, wow, C'est wow. une des aspirations. Amen, amen, amen. Ben, on a hâte que tu le fasses, parce que nous, on oui. se tiendra disposés pour mm -hmm. utiliser essayer, n'est-ce pas Voilà. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, et je vais revenir dessus parce que c'est très, très important pour des personnes qui aspirent à créer des choses, à être entrepreneur, etc. Tu as dit que pendant que tu faisais les angles, tu que tu t'es rendu compte que tu aimais servir les autres, que tu aimais faire du bien aux autres. Euh, ce que moi, j'aimerais peut être partager à quelqu'un ici, dire à quelqu'un que, en fait, c'est justement le fait de faire du bien aux autres. C'est découvrir un peu sa mission de vie. C'est ça, c'est découvrir sa mission de vie. Parce que oui. en, la mission de vie n'a rien à voir, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais la mission de vie n'a rien à voir avec soi-même, en fait. Oui. D'abord. C'est vraiment tourner vers les autres. C'est oui. vraiment. Il y a, y a quelque chose dans le cœur de chacun de nous qui est tourné vers les autres. Amen, amen. Et, et peut-être que c'est ça que chacun doit découvrir. Voilà. Je très bien ce que tu dis parce que... J'ai réalisé que ça fait partie de mon appel. Mmh, wow. Et que, des fois, il faut vraiment s'asseoir, connaître, en fait, ce que Dieu nous appelle à faire. Quel est notre appel, notre, notre, j'ai envie de dire, oui, notre appel, tout simplement, parce que, on sait que, des fois, ce qu'on fait comme métier ou ce qu'on fait à côté, ben, c'est autour de l'appel mmh. général que Dieu a instauré dans la vie d'une personne. Et euh, moi, je sais que j'ai un appel d'aide, et toi, oui. tu me l'as confirmé. Et je vois aussi que c'est vraiment guidé vrai. par ça. Et euh, voilà, vraiment, euh, posez, en fait, c'est vraiment, c'est pas posez-vous la question, c'est vraiment ouvrez vos yeux. Vraiment wow. développer oui. le prophétique parce que euh, ça va vous permettre de voir, en fait, bah, en fait d'être perspicace oui. dans tout ce que vous faites, ce que vous êtes vous aimez faire, ce que vous euh, voulez faire, euh, ce que Dieu dit que vous devez faire, ce que vous êtes appelé à faire. Et vous allez voir en fait que ça s'imbrique et finalement vous, vous connaîtrez en fait votre appel finalement. Waouh mmh, wow. Et, et c'est très puissant ce que tu dis, mais je vais revenir sur quelque chose que mmh. tu as dit plus tôt. Plutôt tu as parlé de confiance en soi. Oui. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'avant que tu ne sois ben, dans ce qui t'épanouit, tu n'avais pas confiance mmh. en toi et ça voudrait dire que maintenant, tu as confiance en toi, mais comment tu as fait, en fait, concrètement, pour avoir confiance en toi? Mmh. <rire> je me rappelle d'une du scène, c'est pour ça que je rigole. Ah. Alors, mmh. euh, en fait, j'ai juste dit stop, j'en ai marre. Oh. Je ne, en fait, je ne voulais pas euh, continuer, en fait, dans cette marche, parce que c'est bizarre. Hein? Quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, les autres, tu les... Rejette. Tu les repousses. Tu les repousses mm. et du coup, euh, tu n'entres pas finalement dans... Ben, moi, j'entrais pas finalement dans mon ministère. Mm. Et euh, je me suis rendu compte en fait que la... le manque de confiance... My God En fait, <rire> non mais attends, attends, attends, c'est profond ce que tu dis. C'est profond en fait, je veux, je veux aider quelqu'un mm. à comprendre que... ouais toi, tu as un ministère d'aide, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour aider les autres. Oui. Mais finalement, le, le problème d'estime de soi et de confiance en soi fait que tu repousses les autres. Donc, tu ne peux pas... Entrer dans ce ministère. Oui, oui. Tu ne peux pas réaliser ce à quoi Dieu t'appelle si tu es, en mm. fait, si tu es enfermé sur toi-même. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent développer des business. Elles, elles rêvent, tu vois. Quand elles ferment les yeux, elles se voient, elles se voient mm. euh, réaliser de grandes choses, elles se voient grandes, elles se voient, là, là. mais quand elles arrivent, en fait, oui. bah, au moment où il faut s'ouvrir aux autres, finalement, elles n'y arrivent pas. Voilà, oui. Aïe. Et euh, le diable, ben, il, il sait. Donc, du coup, il va faire en sorte de, Freiner ou même de, de, de laisser en fait cette personne statique, mmh. c'est-à-dire qu'elle ne va pas évoluer, mmh. que ce soit même dans sa vie professionnelle et que ce soit même en fait dans sa, la, la, le côté sociable en fait. Mmh. Et euh, j'ai compris ça en fait, qu'il fallait que je travaille sur la confiance en moi et surtout l'estime de moi parce que euh, avec mon vécu, mmh. c'est vrai que j'avais un regard sur moi, mais tellement. Euh, horrible, mmh. que je me suis dit, non, il faut que j'y travaille parce que ça me bloquait pour beaucoup d'opportunités. Et je sais jusqu'à maintenant que j'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de mon manque de confiance en moi wow. et d'estime de moi. Et comment j'ai fait ben, C'était pour un gala des femmes. Mmh. Voilà. Et euh, j'étais ah, venue... Ouais. <rire> venue avec une robe, mais verte d'ailleurs, <rire> une robe verte, mais on dirait une princesse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris tout le monde était simple. <rire> tu as, tout as simple. osé. Et je me suis dit, mais mince, et là, là, le stress, le manque de confiance en moi, tout ça est venu d'un coup. Tellement que je wow. tremblais. J'avais tellement cette peur qu'on me regarde, le regard des gens, j'avais du mal. Mmh. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Et là, je me suis dit, non, stop. Hmm. On a dit qui veut faire euh, mise et tout machin pour euh, oui, euh, gagner. Je me suis dit je me lance, mais vraiment sur un coup de tête j'ai dit non j'y vais, je veux que ça parte. Ah waouh. <rire> je suis allée sur, c'est vraiment ce jour-là wow. où j'ai dit non, il faut que ça parte. Je suis allée sur. Euh, en fait pour briser frères. le manque de ah, confiance oui. en toi lors d'un événement, on a on a enfin. Euh, lors de cet événement, mmh. lors de ce gala, on a proposé en fait un concours oui. aux jeunes femmes qui étaient présentes. C'était le concours de celle <rire> qui était la plus <rire> élégante. <Voilà. rire> et en fait, pourtant, au-dedans de toi, tu ressens du stress, mmh. tu es un peu angoissée et tout. Parce que tu te dis « mais il y a plein de regards sur mmh. moi mmh. ». Et on dit « qui veut y participer ?» Toi, tu te lèves, tu te dis… À l'intérieur de toi, il faut que ça parte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et j'ai dû faire beaucoup d'actes pour briser, en fait, pour casser mmh. ce, ce, ce, cette timidité-là, cette peur ou ce. Voilà, je voulais vraiment travailler ça et euh, j'ai, du coup, je l'ai fait et euh, sans vraiment penser à gagner ou autre en fait. Et mais en fait, c'est toi qui as gagné. Oui. <rire> ah <rire> bon bah voilà. Oui, vous avez tout compris maintenant les femmes. Ce qui vous reste à faire. <rire> Mais en fait, tu as, tu as osé mm. vaincre ta peur. Oui. Oui. Tu as osé vaincre, as, et ce que tu dis, c'est tellement puissant oui. parce qu'on ne se rend pas compte que la peur empêche oui. beaucoup de personnes, finalement, à se réaliser. Par, oui. Parce que parfois, le Seigneur va te donner un rêve, oui. un projet, un don, un talent, une aptitude que les autres n'ont pas. Oui. Tout simplement parce que tu as peur, tu passes à côté voilà. de, des opportunités. Voilà, c'est wow. ça. Et, euh, et du coup, ben, ça a été une révolte en moi-même. Et je me suis dit, non, il faut que je change, il mmh. faut que j'avance. Euh, et euh, voilà. Et, au f... et après ça, ben, j'ai continué à faire des actes, à poser des actes pour briser certaines choses encore qui me retenaient. Et euh, ben, je suis là maintenant et je continue à briser certaines choses pour euh, continuer à avancer et à mmh. évoluer. Mais c'est vrai que voilà, en fait, il faut vraiment mais faire le contraire de ce qu'on on veut mmh. pas. Faire. Voilà. Mmh. Et je j'aime bien aussi les challenges. Je suis quelqu'un où j'aime bien euh, les challenges. Tu ne peux pas être une boss lady et tu n'aimes pas les challenges. Oui. <rire> ne... C'est incroyable. Tu ne peux pas ouais. être une boss lady si tu n'aimes pas les challenges. On va faire mm. une courte pause et on revient. On a encore mm. deux, trois petites choses à discuter avec Marisa. À tout de suite. Le succès est à portée de main, le succès se trouve parfois à la porte d'à côté. Le succès, c'est une opportunité, le succès, c'est une rencontre. Le succès, c'est peut-être cette chose que tu as en toi, mais que tu ignores, que tu l'as. Sur les Boss Ladies, vous trouverez le succès. Alors, Marisa, on revient. Moi, j'aimerais que clôturer un petit peu. Que tu nous dises, en fait, selon toi, quelle est la place de la foi dans la réussite et dans l'épanouissement? Une question. <rire> <rire> Une question. Alors, quelle est la place de la foi dans la réussite, dans l'épanouissement? D'accord. Euh... En fait, moi, je pas dans l'optique que la foi, en fait, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu te bases, en fait, sur la parole de Dieu et que tu fais de cette parole, en fait, vérité mm -hmm. et tu t'accapares, en fait, de ce que Dieu dit euh, dans cette parole, mais en fait, tu marches, il faut marcher, en fait, avec la parole de Dieu, mm -hmm. il faut marcher, en fait, avec la foi que mm -hmm. tu vas développer. Mmh. finalement, grâce à la parole de Dieu, à ce que tu auras entendu de, de la parole de Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas foi en quelque chose. Mmh. On ne peut pas, en fait, euh, euh, faire quelque chose, atteindre un but, si on n'a pas foi qu'on peut atteindre ce but. Mmh. Donc je crois, en fait, que la foi a une place considérable, en fait, dans, pour tout le monde, mmh. euh, pour la réussite, pour atteindre vraiment les objectifs, pour avancer et aller encore plus loin en fait dans wow. dans, dans, dans tous les domaines de notre vie mmh, finalement mmh. parce que ce n'est pas juste pour un domaine mais la réussite dans tous les domaines de d'une vie tout simplement de la d'une mène, hein, si je veux dire ça <rire> une amen, vie, amen. mais c'est tellement mais pertinent voilà. mmh. amen amen maintenant euh, je vais faire quelques déclarations oui. tu pourras prier avec moi j'ai l'habitude de déclarer des paroles en fait sur la base de ce qu'on a dit ici mmh. à toutes les personnes qui regardent cette émission, mmh. parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont véritablement soif. Mmh. Et donc, je vais prier, voilà. Tu peux euh, fermer tes yeux, lever la main. Il n'y a pas de distance dans le monde mmh. spirituel. Éternel, je déclare au nom de je Jésus que toute personne, Seigneur mon Dieu, qui, qui est encore je enchaînée, Seigneur, par la peur, par la personnelle, timidité, personnelle, par le manque d'estime de soi, par le manque de confiance en soi, je déclare qu'elle est libre au nom de Jésus. Je viens briser tout esprit de timidité, je déclare, Seigneur, que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais tu nous as donné un esprit de force. Seigneur, par lequel nous pouvons crier, nous pouvons dire « Abba Père ». Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas orphelins. Je déclare que cette jeune femme n'est pas orpheline, mais en toi, elle trouve son identité, elle trouve, Seigneur, sa destinée et elle trouve son authenticité. Père, dans tout ce qu'elle fait, oh Dieu, tu ouvres un chemin. Je déclare oh Dieu que tu donnes des paroles prophétiques. Seigneur, à cette femme tu donnes des visions, tu donnes des songes pour qu'elle puisse être dirigée sur le chemin de sa destinée, qu'elle soit conduite exactement à l'endroit, Seigneur mon Dieu, Seigneur là où tu veux qu'elle soit au nom de Jésus. Père, je déclare que les opportunités se multiplient, Père. Elle reçoit des paroles qui déclenchent des opportunités. Je déclare que la réponse, Seigneur, qu'elle donne aux paroles que tu lui donnes, Seigneur, déclenche des opportunités dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare qu'elle ne manque de rien. Mais Merci parce que tu viens Hallelujah. fortifier la foi de quelqu'un qui regarde cette émission dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié Amen, Amen, amen. amen. amen. et Amen. Mérisa, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que tu reviendras souvent dans cette <rire> émission voilà parce que tu es vraiment très profonde, tu es vraiment très, euh, très spirituelle, très profonde amen. et on bénit le Seigneur pour ton parcours. Et, euh, et j'espère que vous, vous avez été bénis par tout ce qu'elle a partagé avec nous. Vous savez très bien que vous pouvez également soutenir notre chaîne de télé Évangile TV, de sorte que nous puissions davantage vous, pro vous proposer des programmes aussi édifiants. Je vous souhaite à chacune de vous, ou chacun, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des garçons oui. qui regardent. Hein. Je vous souhaite à chacun de vous de pouvoir entendre la voix de Dieu clairement et de pouvoir fonctionner dans le mandat, dans l'appel, dans la destinée, dans le domaine dans lequel Dieu veut que vous puissiez fonctionner. J'ai été bénie de présenter cette émission avec Marisa Ferté. C'était le pasteur Grasse sur Évangile TV. Les Boss Lady Show. Bye bye.